La caméra, elle voit là, que le dos, quand on a du les fesses, hein, une galère. Du sous sous c'est ce que moi je, je regrette. Ça fait tellement, je vais le dire vulgarement, mais ça fait tellement p que ça fait pas beau costume pour moi. Une petite question sur une éventuelle prise de poids. Combien de kilos est-ce qu'une personne pourrait prendre à peu près Bon bah, c'est un, c'est un défi intéressant. Non, bah, <rire> Salut à nouveau, épisode 3 de mon costume sur mesure Donc cette fois-ci, on verra la prise de mesure Donc cette prise de mesure, pour que le costume soit complètement à nos mesures Elle se fait par Julien Scavini, qui est le maître tailleur Vous verrez, il retire 1 cm par-ci, il rajoute et cm par-là C'est tellement d'aisance et de facilité Ok, il est maître tailleur, mais ça reste super impressionnant En plus de ça, Julien Scavini m'explique tout lors de la prise de mesure On échange pas mal sur le style, ce qui est bien, pas bien, au niveau des proportions, la silhouette Vous verrez, c'est hyper Intéressant. Je vais vous laisser le maximum d'images avec tous nos échanges, tous les conseils qu'il me donne. Voilà, je vous laisse visionner tout ça et on se retrouve après cette prise de mesure. De bah voilà, on va prendre les mesures. Ouais, super. Et bah face au miroir, on est parti. confiance. Voilà. Et Quentin pendant ce temps-là va noter. Oui. Alors j'ai besoin de deux mesures en fait préliminaires, qui sont le tour de poitrine et le tour de ventre. Ouais. Donc D'abord on lève les bras. On baisse les bras, soit naturel. 95, presque 96 d'ailleurs, et tour de ventre 69. Est-ce qu'il y en a un intérêt à être habillé ou non au moment de la mesure Non, non. Moi, je conseille. Par contre, une chemise, c'est bien parce que la chemise me permet quand même de voir, moi, comment le col de la veste vient se poser parce qu'en t-shirt, c'est pas bien, par contre, ouais. Le savoir, le coup. ouais, mais à ce moment-là, moi, j'ai des chemises gabarit que je fais essayer et euh, chaussures, c'est pas la peine aujourd'hui ouais. parce qu'on va passer un pantalon, mais ne pas faire la longueur et ça nous laisse un peu de latitude ouais. on va se faire. Voilà. Alors, on va commencer par essayer un pantalon. Alors, 70, ça va être 35, 36. Et je doute que tu rentres dans du 36 J'ai un peu de ça avec 36 Ouais Quelle hauteur de taille On cherche à peu près la même hauteur que ça euh, Ou un chou qui a plus haut Un peu plus haut. Un petit peu plus haut euh, une, une jambe un peu large euh, Ou une jambe quand même assez fuselée En fait, moi je veux un pli qui soit vraiment très net. On fait... Assez. Ouais. Donc dans l'idée, moi je voyais... Enfin, ce que je dis souvent, ouais. c'est le plus ajusté possible, mais en regardant le pli. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Alors, alors ça c'est pas facile, pot, oui. Bah, euh, on va essayer un 40 dans cette coupe-ci, tiens que je te tends. Donc, tu peux l'essayer dans la cabine qui se trouve là. Et donc mettre la chemise dans le pantalon et pas de chaussures. Voilà. Alors je vais le mettre un peu en place en bas. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une coupe contemporaine. Semi, ouais, elle est ni large, ni fine en fait, ni slim. Elle arrive à une certaine hauteur. On peut faire plus taille haute encore. Mmh. Tu voudrais encore un petit peu plus un Comme le S3 euh, bah, bon, Un petit peu plus. Un petit peu plus que euh, le S3 bah, Oui, ouais. euh, Il faut un peu plus. des bretelles à un certain stade, mais je pense que tu as la taille très fine, donc ça va tenir. Ouais, petit, ouais. Alors, la demi-ceinture, par contre, il faut qu'on y aille en moins. Je pense, oh, hop, si ça veut bien, je pense qu'on peut aller sur moins 4, hein, pour bien serrer. Éventuellement, on pourra toujours le resserrer à l'essayage. D'accord. Ou, ou l'agrandir, d'ailleurs, mais... Euh, voilà, je vais faire en sorte qu'il arrive déjà pas mal à ajuster sur le ventre. Alors, ensuite, du coup, on va sortir du rond, on va sortir de la pointe à 3, en conséquence de ce qu'on vient de faire là. Ouais, c'est propre. Alors, comme tu as le fessier rebondit, évidemment, il y aura forcément un peu de cuisse derrière, parce qu'on peut difficilement galber comme ça, en fait. Voilà. Surtout que si on veut que la pince soit, soit belle. Bon, bah sinon, il place pas mal en dehors de ça, Quentin, donc j'ai pas grand-chose à en dire. On va gagner un peu au niveau de la cuisse à cause de la pince. ouais exact. Et je vais agrandir un tout petit peu, moi, le fond de culotte, là la fourche. Parce que là, elle, elle rentre un petit peu. Et puis, les corrections que je vais faire vont faire qu'il vaut mieux donner un peu. Il a pas de bassin plat, c'est propre. Tout ça écarte un tout petit peu les jambes. Je vais prendre la hauteur. Nous avons 70. Donc aujourd'hui, on va pas faire la longueur du pantalon. Ouais. On va, ne on va pas décider si on fait un ourlet ou un revers. Ça, on va le décider à l'essayage. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on va décider de faire, c'est la largeur. Alors actuellement, le pantalon, là, présenté, il est à 20 cm. C'est un peu généreux. Bon, c'est vrai que l'esprit du temps, c'est un peu plus fin que ça. Après, ça donne une ligne un peu tailleur, peut-être. Est-ce que tu aurais un avis sur le sujet en te regardant vue de côté euh, bah moi je sais que la plupart de mes pantalons, bah après ça dépend du tour entre 17 et 22 ouais. euh, Oui, et bah 22 c'est plus généreux donc ouais Moi c'est vrai que je l'aurais bien réduit euh, parce que je trouve à 20, je trouve ça un tout petit peu généreux sur ton pied bon, Je vais écrire 18 et demi Et si on veut à l'essayage on pourra le réduire ouais. Par contre s'il arrive trop petit on peut pas l'agrandir Donc euh, c'est pour ça est... Le mollet, je ne sais pas L'ouverture de la JV, est... oui. elle se choisit comment en fait Elle se choisit par rapport à de cuisse à la hauteur de la personne, au pied Inévitablement, la hauteur de la personne renvoie quand même à une question de logique. Hein. Ouais. Mais moi, euh, pour moi, c'est quand même une question de style. Hein. Il y a des ouais. gens qui veulent donner un style généreux. Euh, la, beaucoup veulent quand même le style vraiment contemporain, genre de la veine de Fursac, donc ouais. 17,5. C'est difficile de faire un rapport entre la stature d'une personne et... Parce que je pense que si tu veux t'habiller années 40, tu pourras avoir un pantalon ouais. très large à l'américaine. De toute façon, il vaut mieux partir, nous, le, le confectionner avec une certaine largeur, quitte à leur prendre. C'est toujours faisable. Alors qu'après, nous, on s'en est déjà arrivé, les gens vraiment demandaient des 16, qu'on ne voulait pas faire, mais on le faisait quand même. Et à l'essayage, ça nous est arrivé deux fois, bah, il ne passe pas la cheville et le talon. Hein. Bon, bah là, on ne peut pas faire grand-chose, hein, hélas. Non, mais bah, c'est pas mal. Donc le pantalon, pour information, va monter 3 cm plus haut. Donc là, je vais aller chercher un veston modèle une veste On un ah, une veste croisée, une croisée. Oh, non c'est une facile ta vie hein. <rire> euh, non c'est pas grave euh, 48, je vais aller chercher en épaule normale alors moi je voudrais euh, je voudrais l'épaule la, la plus structurée possible ouais. et euh, j'aime beaucoup euh, avec une cigarette, voilà, hein. une cigarette très marquée c'est mieux et pour euh, le coup c'est mieux marquée, ok euh, bah ça bon bah, alors tu peux déjà noter j'arrive hop ouais. alors en fait dans l'idée que je dis une épaulette très marquée ouais. en fait euh, j'aimerais bien faire euh, le costume euh, un peu le costume de super-héros. Ouais, d'accord. Euh, ouais, ouais, ouais, les plus larges épaules possibles Tout à fait. Fine. fine. Sans créer hanche non plus. Alors, ouais. Alors, petite parenthèse, ce moment, il me fait tellement rire. Genre, la veste... Donc c'est une taille 48, donc elle me va bien au niveau bah, poitrine épaule. Mais elle est tellement grande, elle est tellement longue en fait au niveau des manches et euh, bah, du bas de veste. Puisque moi je suis petit du coup, en dire un enfant de 5 ans qui a mis la veste 10 fois trop grande de son grand-père. Franchement c'est trop marrant. Mais bon, je me dis qu'on passe d'une veste où je nage dedans à une veste qui va être sur mesure. L'avant après il va être juste ouf. Voilà, marrez-vous bien, c'est gratuit. Mais vous verrez après, ça va être incroyable. Alors je te fais passer... Une veste 48, parce que le tour de poitrine est 96, 95, 96. Donc en divisant par deux en France, c'est 48. Voilà. Et on constate d'ailleurs que tu le remplis plutôt pas mal hein, à la poitrine. Elle est évidemment large partout ailleurs, elle est longue. Alors je vais regarder d'abord, moi, pas mal d'éléments de mesure, et à, dans deux minutes, je vais te questionner sur la longueur de la veste, longueur des manches et largeur du col. Voilà. Et d'abord, je vais m'intéresser à d'autres points. Alors, au niveau de l'épaule, la règle de nos jours, c'est quand même pas beaucoup mettre d'épaulettes. L'épaulette ouais. étant une structure de Watt ici en rond, on n'en met pas beaucoup. En plus, toi, tu n'as pas tellement besoin parce que étant assez musclé, tu remplis la veste. Ouais, voilà. Ouais. En plus, tu les as pas très basse, non, exactement. Par contre, c'est vrai que ça, ça se discute. La tête de manche, à l'intérieur de laquelle on trouve une cigarette. Ouais. Une cigarette, c'est une sorte de toile de Watt ouais. qui fait un peu cette, Une sorte de cerceau, là, ou une sorte de fer à cheval, plutôt, et qui rembourre et c'est ça qui permet de jouer, c'est cette cigarette qui permet de jouer sur le niveau de, de, ouais. voilà, de, de, de la tête de manche. Bah, c'est les que je recherche, pas forcément beaucoup d'épaulettes. Une, une cigarette marquée. On peut le marquer plus que ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a déjà écrit sur notre fiche. Voilà, notre atelier nous permet de le faire un petit peu plus à la. Saint-Laurent, dans les années 70, faisait des têtes de manche très marquées. chiffonné y a eu plus récemment aussi. Alors nous allons élargir un tout petit peu cette veste au trapèze, parce que, hop, on voit ici que ton bras ressort et il y a un méplat qui se crée là. C'est tout simplement qu'il faut qu'on élargisse là venir chercher hop la ligne droite là, la tangente de ton voilà de ton biceps donc il faut qu'on donne euh, allègrement euh, je pense un, euh, on peut mettre 2 2,5 au total hein. si c'est trop large on peut manger ici et raccourcir c'est trop petit on ne peut rien faire en si fait, c'est trop large ce serait trop large euh, en termes de confort ou non si, si on euh, sent qu'elle est un peu bizarre à l'essayage parce qu'elle est trop large ça peut arriver euh, ouais. on pourra la reprendre 2 mm -hmm. et demi 2 ouais, un, oh, oui on peut mettre un 25 par côté oui, tout à fait nous aurons un pli nuque fort. Oui. Nous avons des pentes d'épaule sans sujet. Nous avons, comme chez tous les Asiatiques, une tenue renversée forte. Okay. Je ne sais pas pourquoi. Ça. Une tenue renversée, c'est-à-dire C'est l'inverse de la tenue voûtée. Ouais. Voilà. Ce qui crée des plis là, dans le les bas du dos. Bas du ouais. Ça se corrige en fait en mesurant le... Voilà, On, on retire du tissu et on mesure le... ce qui manque. Ce qu'il y a en trop, plutôt pour que le dos trouve son aplomb. Mmh. Voilà, ça il devient net. Comme c'est un croisé, nous allons mettre un. Voilà, on va faire ça. Petit secret. Mmh, voilà. Une... <rire> non <rire> Oh, moi je mets un peu plus. Ah bon Bah oui, à cause du fessier, là, je peux... on peut aller un petit peu plus. L'aplomb des manches sera léger vers l'arrière, voire médium à l'arrière. Tu porteras des poignées à boutons de manchette avec ce costume euh, Non. non. non. Okay. D'ailleurs, j'y pense, Quentin, euh, on n'a pas fait les fentes euh, sur le... Bah, c'est toujours euh, deux. Surtout on donne fentes. pas le choix, nous. On fait deux. Alors deux, pour le coup, pour toi, c'est beaucoup mieux. Hein. C'est quand on a le fessier bondi, ça permet de mieux gérer les fentes. On essaye de les faire assez haute aussi, ouais. d'ailleurs. Plus un Bon, moi, bah, je suis presque pas mal. Et par Alors... défaut, on aime moins faire des fentes une, une seule. Oui, parce que c'est galère. Ouais. On ne ouais. se tombe pas parce toujours. Hein. c'est pas terrible. Après, ouais. si le client insiste. Euh... Alors on peut retirer un petit centimètre de poitrine sur le flanc, ouais. donc je suis à moins 1 de croisure, ça flotte pas mal devant hein. Alors c'est toujours un peu ce que je me demande pour le cintrage et notamment sur un croisé, ouais. c'est qu'en fait euh, bah, j'ai regardé beaucoup de photos de croisés et euh, des fois j'ai l'impression que ça crée des hanches. Et Absolument. Euh, le Absolument. de comment' à cintrer sur le côté derrière, enfin mmh. de commencer creuser, bah en fait je voudrais bah, une taille quand même assez fine, mmh. mais sans créer les hanches derrière. Alors le croisé crée un petit peu de hanches parce qu'en fait il a un bas carré devant. Okay. Donc il faut que visuellement ce bas il soit toujours vertical et angulaire. Si les hanches ne passent pas bien, ça va tirer en fait là, et ça ne va plus être droit mais ça va être penché. Donc ça c'est les. Et c'est pour ça qu'on fait des, des bas arrondis, parce qu'en fait, ça permet de compenser un petit peu la hanche. Oui. C'est-à-dire si la hanche, elle prend un peu plus, on ne s'en rend pas compte parce que c'est rond. Donc, on ne voit pas la verticale. Et, et Alors que le croisé, comme il est vertical, euh, on est et obligé est de possible. donner de la hanche pour qu'on ait l'impression que cette verticale, elle est bien verticale. Oui. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un croisé où, où on ne peut pas le boutonner devant et ça part comme ça. Du coup, le, le croisé, est-ce qu'il est moins cintré que le, le, le Non, je ne pense pas qu'on puisse faire de rapport. Par contre, c'est vrai que toi, étant très musclé de là-haut et avec une taille très, très fine, c'est délicat de cintrer autant que tu es mince. Sinon, ça fait Hulk. Ça fait vraiment comme ça. ça mmh. pas, pas non, on ne sait pas que c'est pas beau, mais c'est difficile à faire. Et surtout, on va avoir plein de problèmes dans le dos. D'accord. Ouais, toi... Et là, ça va créer de si ouais. c'est trop slim à la taille. Ouais. Oui. Les, si quand on est fort musclé, si est fort musclé comme ça, c'est délicat d'être oui. fort cintré. Parce que le dos, on va avoir trop de problèmes là qui vont bah se passer. Là. Donc, il y a un juste milieu à trouver. Okay. C'est vraiment, je le dis moi, à tous les gens qui font de la musculation qu'à un moment donné euh, on peut pas trop trop aller chercher le corps comme ça ouais. sinon ça fait bizarre hein, un petit peu quand même en croisure, j'ai quand même retiré deux hein. et deux petit côté hein. et bien je crois que j'ai 3 cm. Hein. mais on va faire que deux parce que sinon ça va faire des problèmes on un... je pourrais recentrer à l'essayage par contre agrandir c'est très délicat ouais. Donc je préfère partir sur une base qui est déjà pas mal, tu vois là il y a des facettes qui se créent. Les poches sont comme en poche E, ok. Tu es sûr que tu veux une poche tiquée euh, Qui se situe là Pourquoi Parce qu'en fait euh, la poche tiquée, euh, comme elle est là, en fait il y a ces coutures là. Qui sont assez intéressantes pour faire des cintrages à l'essayage. Oui. La couture du dos, petit, enfin du petit côté devant. Ça permet vraiment de faire un joli cintrage. Par contre quand il y a une poche tiquée qui est dedans, on ne peut plus rien faire. Ah. Bah non, Donc, ça, ça permet. En fait, il faut toujours aussi. Euh, C'est-à-dire, chez un tailleur, on est là pour en faire plusieurs. Oui. Et surtout, le tailleur va gagner son argent quand on a, au bout du deux, troisième costume. Donc, il vaut mieux quand euh, bah, un premier projet, avec un physique à euh, bien, euh, bien habiller, un physique pas forcément facile. Oui. C'est idéal quand le projet, quand même, qu'on demande au tailleur, il est simple. Oui. Pas de carreaux, pas de trucs, pas de trucs délirants. Oui. Ça permet de caler la première et que tout le monde soit content. Bah, le tailleur il a fait à peu près, il a réussi à peu près cerner les choses. Le client il a quelque chose qui est 95% top. Okay. Voilà, et comme ça au deuxième costume, on peut rajouter des poches tiquées, des poches plaquées, des épaules napolitaines, on peut aller chercher des choses qui sont quand même complexes à mettre au point. C'est un bon conseil. Donc c'est pour ça que là, si on n'a que ces poches-là, à l'essayage, on pourra éventuellement hop, tac, cintrer un peu là, c'est très joli en plus de, de bien raffiner encore la veste d'autres trapèze, bon on a vu ça, euh, j'ai pas d'autres sujets, Col, trop long couffin, pas de sujet. Tenue renversée, nous l'avons vu. Donc oui, c'est là qu'on va jouer sur les fentes, la caméra elle voit là, que le dos, quand on a des fesses, c'est hein, une galère. Hein. <rire> la grande mesure peut arriver à bout de tout, mais quand on passe par un atelier, c'est plus délicat. Alors on va faire aujourd'hui une pré-longueur de manche, rien de définitif. Quand la veste arrive de l'atelier et chez nous on fait 100% du tout du, enfin, du, des clients comme ça. Quand les vestes arrivent de l'atelier, elles sont dépourvues de boutonnières. Ce qui nous permet de caler les longueurs mm -hmm. avec finesse. Voilà. Okay. C'est toute la différence entre une demi-mesure qui, un qui cherche à faire un peu plus de rendement et nous, c'est-à-dire que nous 100% des vestes, il faut quand même le comprendre 100% des vestes par ses artoucheurs. Voilà, c'est quand même une différence notable par rapport à beaucoup d'autres maisons. Oui. Et alors, je vais essayer de me ta de tabler sur quelque chose comme ça, voilà, qu'on voit un peu de chemise, un centimètre, ouais. un centimètre et demi. celle là, est sûrement un peu longue, cette chemise. Probablement un petit peu, mais tu vois, je suis allé un peu généreux. Bien, ouais. Et comme ça, à l'essayage, on constatera s'il faut encore raccourcir ou rallonger un peu. Bah. Voilà. Et on aura toute l'attitude de le faire parce qu'on n'aura pas de boutonnière. Et nous avons de base 56,5. Voilà. Euh, 56, vu que large les épaules. Oui, exactement, tout à fait. Sachant que euh, c'est pas du béton, une veste, et à l'atelier, c'est quand même cousu à la main, il, ça peut sortir avec une différence droite-gauche. Hein. Donc ça permet aussi, nous, de constater à l'essayage, soit une différence du corps, une asymétrie, tout le monde a une asymétrie du corps, soit une asymétrie de production, qui est pas du tout honteuse, hein, puisque c'est cousu à la main, quand même. Alors ensuite, un petit point de style. Le col d'un croisé est un col en pointe, donc il n'a pas cette forme-là. Oui. En général, bah alors toi, quand même, tu as, oui, tu as une épaule, on peut y aller un peu... En général, on cherche 10. Peut alors, je te montre à 10,5 ce que ça représente. Voilà, je trace sur toi. Alors, en réalité, il est un tout petit peu plus bas. Hein. Oui. Mais là, je le trace parce que ça permet de le, le mettre en valeur dans cet interdit. Oui, ça. ça, ça fait 10,5. Je vais ça un peu plus large. On peut. Euh, je sais pas comment ça va être pris en bas. Mais euh... Alors, oui, ça, bah, ça passe ici sur le sternum. Oui. Ça va se boutonner à peu près par là parce qu'on va raccourcir la veste. Donc, je pense qu'on va avoir. Un petit carré de bouton qui va se former par ici. D'accord. Voilà, je sais pas, pas très. Deux boutons factices par ici. Donc on va arriver quelque part par là, hein, je pense. 11. On ça nous met là. 11,5. Onze 11,5, Onze ça marche. 11,5. Et, et, et aussi par rapport à, aussi à la forme de revers, mmh. Oui, il est plus pointu. Euh, alors on ne le positionne pas aussi haut que, que sous supply parce que j'ai tendance à penser que ça décolle de l'épaule. Donc il est un peu plus bas. On ne le fait pas non plus très ventru, très rond. Parce que c'était une idée que tu aurais voulu Très euh, haut, très bah, rond euh, bah, En fait, c'est comme ça que je le voyais. Mais après, euh, peut-être qu'il sera très bien... Euh, je, bah, je... Voilà euh, l'exemple, un exemple typique de... Tu vois, il est quand même beaucoup plus pointu que celui-ci. Ouais. Il est moins plat, donc il monte quand même assez haut. Ouais, ouais, là. Oui. Là, oui, parce qu'il qu faut se rendre compte que quand on rentre dedans, voilà. L'épaule, tu vois. Ouais. Ouais. Il est légèrement rond. Bah Là, on est un peu généreux, hein, justement. Tiens, il est, à, oh, il est à 11, bon, il est à, 11, à nous, on a 5 minutes de plus. Et puis j'imagine que comme la veste est plus grande que la mienne... Oui. la mienne, Oui, tout à fait. Et puis plus toi, tu seras plus courte, donc on va démarrer de plus aussi. bas. C'est vrai que nous, comme on, on travaille, notre but est d'être un tout petit peu plus mainstream, ouais. surtout plus français, on a moins cet habitus comme ouais. ça de proposer ouais. des choses très typées, euh, bah, qu'on ouais, cherche pas ça, forcément à faire d'ailleurs. Que surtout qu'en plus, tu vas avoir une épaule plutôt française ou anglaise. donc. Je pas, oui, je suis tendance à penser. On va le faire généreux, déjà. Parce qu'on a déjà fait un revers. Euh, assez, très rond. pas très joli, hein, pour ouais. être très honnête. Euh, on l'a fait déjà, le très haut. Ça manquait un peu de charme. Avec ouais. la pointe très très décollante, comme ça, et très très rond, comme ça. On l'a fait. C'était un, un peu vulgaire, euh, en fait. Peu... J'ai pas trouvé ça très joli, non Exactement. plus. Enfin, okay. Moi, je suis pas convaincu, parce que ça va, ça va te tasser, aussi. C'est ce que j'ai tendance à penser, moi aussi. Si c'est en plus trop, alors qu'un col qui est placé au bon endroit sur la clavicule, ça fait assez prestigieux, ça fait beau costume tailleur. C'est ce que je regrette un peu du côté du Tsutsu supply C'est ce que moi je regrette. Ça fait tellement, je vais le dire vulgairement, mais ça fait tellement que ça fait pas beau costume pour moi. Ça fait, ça fait, ouais, pour moi, ça fait pas... C'est pas un costume de Nil ou Brioni que j'ai en face de moi, ni un costume de tailleur. Pour moi, ça fait le costume qui veut faire de l'effet, euh, qui, qui veut en mettre plein la vue, mais ça fait pas un beau costume à la fin pour moi. Ça se voit tout de suite, quelqu'un qui a un costume sous plaine dans la rue, on le voit tout de suite. Hein. Et ce pas du tout synonyme dans ma tête de costume élégant, de, costume de monsieur. Quoi, tu vois. Alors, et dernier point à voir. Alors, on a une fiche de mesure, qu'on ne me verra pas à la caméra, bon, très peu. <rire> où on, est, on a plein de catégories, plein de cases. Et on remplit toutes les cases chez nous. Donc, on les raille même quand on n'a rien à mettre dedans. C'est un peu la garantie pour le... tous les gens qui viennent nous voir qu'on a pris vraiment le temps de faire tout jusqu'à fond, en fait. Et normalement, le client, quand il repart, il n'y a plus de questions en suspens, hein, Des fois, il y a des gens qui nous appellent le lendemain. Par exemple, quand ils nous disent combien on met de boutons en bas des manches. Ah oui, si, on ne vous pose pas la question qu'on le fait à la fin. Alors maintenant, on va regarder la longueur de la veste. Alors, petit point d'intérêt. En général, moi, je me fie à ce que le fond de la veste arrive entre le milieu et le haut du pouce. Voilà, mais ça ça dépend des bras de tout un chacun. Donc cette règle n'est pas toujours vraie. Deuxième point, en général, le fond d'une veste arrive au fond de l'entrejambe, la fourche, là où la lumière s'arrête. Pour le coup, peut-être que ça n'a pas marché non plus pour toi, cette règle. Je vais remonter un peu ce pantalon, voilà, qui a peut-être bougé un peu. Voilà, je le remets un peu à sa place. Donc là, je t'ai donné deux critères. tendance à penser que pour toi, ces deux critères ne vont pas vraiment marcher. <rire> Donc, on euh, va un peu. Ben, bah, je sais pas, parce que je trouve que. Ouais, la fourche. Ah, quoi que si, par rapport à la fourche, ça pourrait. Et du coup, sinon, il aurait Quoi qu il que si, si, si, si, par rapport à la. Non, bah, ah, ah bah, l'œil. Voilà, ah, c'est l'expérience. Elle, trop longue, elle est là, trop longue, exactement. Dedans, pas trop choquant, non, mais ouais. Est un peu long, mais est pas trop je pense que. Alors... Alors, il y a une règle mathématique qu veut que je vais faire qui marche pas mal. Mais alors, faut pas non plus que ce soit trop court, non, un croisé. Oh, ça oh là là. Un croisé ça, court. Ça fait, euh, après, ah à ouais, ouais. Ah, ça tasse, Max. Va faire ouais. 80, euh, ouais. Alors vois, là, je en fait. suis en train de faire le tour. J'ai fait moins 4 tout autour pour commencer. Tu vas te regarder vue de côté parce que la vue de côté est plus neutre. Voilà. Alors, la poche du pantalon, elle est juste là. Donc, il ne faut quand même pas non plus trop, trop monter la veste. Le pantalon a encore dû descendre un chouïa mini. Voilà. Le fond de fessier, bah, il est là. Donc, tu vois, on est un tout petit peu au dessus. Et l'avantage vu de côté, comme ça, on va être de jauger un peu l'équilibre. Hop, ça, ça devrait être plus vers l'avant. règle. C'est pas si mal. Moi, j'ai tendance à penser. Euh, aucune raison de refaire plus long. Hein. Vraiment pas de raison de rallonger. Alors encore une fois, ça c'est vraiment une question de goût de la maison, et je pense qu'on est, Quentin et moi, on est arrivé à cette conclusion, et puis Pierre-Antoine aussi. Quand on est musclé, c'est beaucoup plus beau d'avoir une veste un peu longue que trop courte mm -hmm. parce que ça permet de mieux, mieux mettre en valeur le poitrail bien musclé et, et la taille cintrée ouais. parce que plus on fait une veste courte, moins on peut cintrer voilà, ouais. moins évident. et notamment avec un fessier développé une veste plus longue, elle permet de faire des fentes plus hautes et tomber mieux en fait ouais. dans le dos et je trouve que ça met beaucoup plus en valeur un mec musclé qui est un beau mec d'avoir une veste longue que d'avoir une veste trop courte de garçonné. Ouais. donc aussi. Euh, on loose, aussi, ouais. est tous c'est juste qu'en fait on bah, fait un conflit à chaque fois euh, bah, qu'on n'est pas très grand des fois, on a envie de laisser voir un peu plus de jambes. Ouais. Et du coup, c'est un peu un compromis à trouver entre les deux. Toi, tu peux mettre en valeur au-delà des jambes. Toi, ce que tu peux mettre en valeur, c'est une belle carrière. Donc, ouais, cool. euh... Alors, j'ai fait ma petite règle. On va voir ce que ouais, ça donne. Ah, oui. Donc, une veste pour toi devrait faire entre 68 et 70. Bah, là, j'ai vu que tu étais à 60. Je crois. Ah, bah, tu vois. 60. On tombe pas loin. Ouais. on est à 69 et demi. Ouais, exactement. On est à 70, là, vraiment. Notons 69. Je pense que c'est bien. Ouais, cm. Ouais, mais... encore une fois c'est je préfère pas la faire trop courte pour au contraire mettre en valeur une taille bien fine et des épaules un beau bon V. voilà je pense que ça ça, ça met beaucoup plus en valeur hein. ouais. bon bah c'est un... un défi intéressant bah, <rire> c'est sympa Hop, je défais ça donc voilà bah, là vraiment toutes nos cases sont remplies donc euh... okay, a bon, pas de questionnement particulier J'ai tendance à penser que 4 à 5 kilos équivaut à une taille, en plus ou en moins. Donc si tu prends 4 à 5 kilos, euh, tu gagnes une taille, donc tu ne rentreras plus dedans. Voilà, surtout toi, là. Ouais. Voilà, là aussi, les omoplates développement comme ça, de muscle. A... Ouais, bah encore une fois, on peut cintrer, donc si tu perds, mais c'est difficile d'agrandir. Notamment ici, tout ça, tout ce complexe là, on ne peut rien faire en agrandissement. Après, au niveau du pantalon, si tu prends de la cuisse, ou du fessier ça ça peut s'agrandir le pantalon a une taille et demie voire deux tailles à gagner ça c'est faisable Et au niveau de la ceinture De la ceinture aussi voilà tout ce complexe du pantalon c'est à dire le haut ceinture jusqu'à jusqu'à là on peut l'agrandir d'une taille et demie voilà non il n'y a pas de relâche dans un pantalon il y a vraiment des petites coutures fines non oui c'est pour ça je dis je préfère le faire arriver donc on commande 18 et demi parce que si on le slim à l'essayage on l'amène à 17 Ben oui mais tu l'auras ce tissu pour plus tard oui. Voilà, de temps en ça marche. Si dans deux ans tu veux agrandir, on l'aura. Par contre, si on le fait arriver à 17h30, on l'aura jamais. vous coupez pas, vous mettez. Non. On voit exactement, c'est replié. Ouais. Hop. C'est un peu chaud aujourd'hui. L'essayage aura lieu en septembre, espérons qu'il fasse plus frais. Et bah c'est tout beau. Tu peux là. te changer. Donc voilà, c'était la prise de mesure avec Julien Scadini. Je vous avais dit que c'est hyper impressionnant et juste tellement enrichissant. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que j'ai vécu. Donc là, maintenant, après avoir fait le tissu, personnalisation et prise de mesure, bah, on va se retrouver avec l'essayage. Donc là, je vais passer du petit bout de tissu et toute l'imagination que j'avais à la veste et le pantalon en grand pour faire voilà, les derniers ajustements. Et euh, j'ai juste trop trop trop hâte. Mais donc voilà, fin de l'épisode. Comme d'habitude, like, commentaire, abonnement, si ça vous a plu, et on se dit à bientôt pour l'épisode, pour pour l'épisode sur l'essayage. Salut.